J'ai, j'ai, j'ai, j'ai un truc, un truc qui me trotte, trotte, trotte dans la tête Et le cahier comme des cailloux se referme dans mon cerveau J'ouvre, j'ouvre la fenêtre, personne ne m'appelle, j'appelle, personne ne répond Moi-même sans réponse, je cours à la question, jamais élucidé Car j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai un truc Je, je me lève, le corps s'étire je retrouve le bol qui si matin. le bol ne bouge pas, il est toujours là pour moi. Si je ne suis pas là, le bol n'existe pas, le ver se balade et se remplit et se vide et marche au fond de ma tête. Le ver a des pattes qui me poursuivent, le bol il ne bouge pas, le café se moue et se broie, le ver se boit, lui le verre n'a pas de bol! Mm. Mm. Mm. Mm. Toi, c'est que cette pénombre, c'est un peu de la lumière qui te pénombre en toi. Enfin, je parle de l'ombre, de la peine de l'ombre à te suivre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout son sang, elle te suit ton ombre. Et elle a de la peine ton ombre, c'est de la pénombre, c'est de la pénombre. Et qu'est-ce que tu fais avec cette ombre Lila hein Lila oh. Lila Lila Lila Que je plie la fleur Non Que oui. je plie le des milieux du temple, le juif euh, les siens ne l'ont pas reconnu jusqu'à son frère. Hein, que... <rire> Donc euh, étant donné que je suis avec Fa, c'est la joie de créer en dehors des dictates des autres et que l'on ne nous fasse pas croire à dire ce que nous sommes à être par d'autres. Trop compliqué. Hein. Il y aura des lacets, il y aura des coups, des pissés, des emportés, des chevauchés et doutes jusqu'au point culminant et d'eau descendre pour pouvoir y remonter. En gravissant une montagne, il faut bien redescendre pour remonter la prochaine montagne. À trop à cracher au réel, on finit par s'épingler dans une boîte en verre, mourir au fond d'un bocal, au formol et à tournoyer en rond, avant d'être effiché comme tel, et une étiquette en dessous de ton corps, mort, vidé de son sang et de sa nature, peut-être indéfiniment permanent, immobile, dans le bleu du temps que quelques curieux iront fouiner au fond d'un tiroir de bibliothèque ou d'une carte de musée dans les noirs, de tu ne sortiras que par la force de l'imaginaire, nu comme au premier temps, nu comme un ver de terre tout est dit. Et je compte me cultiver. Vas-y, boire. Vas-y, boire. Dans cerveau. Voir y mettre le doigt, voir de ceux qui se transmettre par l'antenne des sens. Voir si le cerveau orgasme, comme il s'y prend, lui, la machine, a la pensée. Comment utilise-t-il, lui, dans son sac d'os, flotte dans une cage? interne, sans internet virtuel, juste imaginaire, à torturer le présent. Magalit Arviss Dieu